Alors on nous a lancé un défi de réaliser un robot qui permet de propulser un œuf, et il faut que l'œuf ne soit pas cassé. Donc on s'est répartis en deux petits groupes, un qui réalise le robot qui doit fonctionner on marche avant, on marche arrière et euh, tourner à gauche, tourner à droite. Et euh, nous, on trouve un système pour pouvoir propulser l'œuf sans qu'il se casse. Donc euh, pour l'instant, on a juste euh, mis euh, l'œuf dans de la mousse et dans un ballon d'eau. Et euh, on essaye de trouver un système pour euh, pouvoir le propulser assez bon. <rire> Allez, on regarde la bouteille Ridicule. Bah du coup, pour mon projet, euh, projet pour le BPGEPS, j'ai l'intention de lancer mes jeunes sur la construction d'un robot. Euh, Je n'ai pas d'idée encore de comment, quel type de robot ce sera. Ce sera un peu selon leurs envies. Mais après, ce sera une finalisation avec euh, une valorisation auprès euh, bah, des Utopiales. Donc on les lancerait, on aurait peut-être un stand et euh, avec, euh, faire se balader le, le robot aux Utopiales. Voilà. C'est parti, on va voir, on va aller tester du coup, as On ne va pas 5. trop vite, ouais. regarde comment elle bouge Elle va encore se détacher tout de Ouais, doucement Tu mets la bien 5 et demi, a 2,5 avant 4. 4. Ouais, 4 Ça n'a pas l'air facile C'est ah, ouais, oh, <rire> du vinaigre blanc, et là je vais mettre un ah. ah. sachet. Qu'est-ce qu'il y a non, Ça peut, peut hein. <rire> C'est surtout une réaction euh... dangereuse. Et dans le sachet, on a du bicarbonate. Vrai non, parce que pas derrière. Ah non, parce que... <rire> ni devant ni Ça va, merci. gars Ah oui, il recule, il n'y embarqués aussi. Vas-y, vas-y, Vas-y, vas-y, Ah y vas y ouais, oui, y Ah hein. vas-y et là il y a le fil. Il y a un moteur non, qui tire la à Ouais. Et là il y a un mélange. Reste pas derrière, ouais, ouais, Coria. Reste pas derrière. Reste ouais, pas derrière. Reste pas derrière. Il va marcher ou moins Ça a marché va oh, pas se Attends, attends. Ouais. On veut va... va... vérifier les deux quand même. Ah oh, oui, vérifier ah, il est non, intact il les deux alors, Regardez les oeufs quand même C'est bon Wouhou Les deux œufs sont exposés. Super Yes Et Alors on a fait plein d'essais de, avec euh, des nombres d'ailerons et des tailles d'ailerons. Des tailles de fusée aussi. Et ouais. la taille de fusée parce que vous voyez que là il y a plein d'étages en fait. Plus il y a d'étages et plus elle est stable en vol. Moins elle va faire de looping. Les ailerons il en faut minimum 3 pour pas qu'elles fasse de looping. Et on s'est rendu compte qu'avec 4 on avait encore moins de chances d'en faire qu'avec 3 parce qu'on avait des fusées à 3 qui en faisaient. Donc c'est pour ça qu'on en est rendu à avoir une fusée de, ce, de cette longueur là et avec 4 ailerons. Il y a combien de là 3 bouteilles, 3 étages. Bah ouais, enfin 3 bouteilles. Dans un moteur. On a fait plusieurs essais, on a mis moitié flotte, ça a marché pas, ça a fait. Un moitié d'eau dans la bouteille en fait. Euh, on a essayé un quart, un tiers, Attends, on et on, on s'est rendu compte, compte qu'avec un quart c'était ce qui marchait le mieux. Voilà. Et puis on a essayé euh, de 1 bar 5 à 5,5 bar. T'en pas trop de dessus, ouais. euh... Il est pas cassé, il est cassé. Est bon, Alors? Bon la caméra. Oh yeah! De temps en on a fait le cul. Ça va derrière? Ah! <rires>